Chers traders et investisseurs, jeudi 2 janvier 2020, bonjour. Très belle année à tous, toute l'équipe de Vega Trader vous souhaite une magnifique année pour vous et votre famille et d'excellents trades. Alors les marchés sont en grande forme ce matin pour commencer l'année, même en très grande forme. Ils gagnent plus de 1% tous en fin de matinée. L'année commence donc en fanfare et les marchés tutoient les plus hauts. Le CAC est à 6060 et le DAX à 13370. Voyons s'ils seront accompagnés par les marchés américains cet après-midi. Car après l'année fantastique et incroyable qu'ont connu les marchés actions en 2019, à minima, une consolidation serait la bienvenue pour les gérants de portefeuille s'ils gardent une vision haussière des marchés. Mais de toute façon, nous ne sommes pas concernés en day trading et pour le swing trading, à ces niveaux-là, nous ne prenons toujours pas de nouvelles positions, nous attendons d'y voir plus clair. En day trading, nous avons été très actifs ce matin. Nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de deux médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Voyons cet après-midi. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée. Et à demain.